Bonjour à tous nous sommes le 20 février 2021 euh, j'aimerais faire une vidéo euh, euh, aujourd'hui cette semaine j'ai été un peu euh, arrêté parce que j'ai eu un décès dans ma famille et c'est mon beau-frère, c'est un événement qui est vraiment triste, mais je me suis dit je vais quand même reprendre un peu le service. Je vais faire une vidéo aujourd'hui tout simplement pour vous parler de, de, ben, de ce qui continue à, à se faire. C'est l'injection monétaire euh, à la folie avec un nouveau plan de relance de Joe Biden d'un 1.9. Euh, ben, dans le fond ça se trouve être 2000 milliards là. On ne jouera pas sur 100, 100 milliards, là. on n'est pas à un décimal près. Donc, à cause de ce nouveau plan de relance-là, on voit que euh, certaines act certains actifs, on ne dira pas tous, parce que dans le fond, on a fait des nouveaux records cette semaine encore sur les indices mais euh, plus sur place euh, mais au niveau du bitcoin euh, c'est euh, on est ce matin à 56 000 dollars on continue euh, cette folie qui euh, dans le fond va se poursuivre jusqu'à ce qu'on peut-être réalise que euh, ce qu'on investit euh, en tout cas, c'est mon opinion que c'est quelque chose qui, euh, euh, oui, semble prendre la valeur de réserve de l'or et de l'argent, mais dans les faits, je ne pense pas. Depuis des millénaires, l'or et l'argent sont vraiment, et les autres, métaux précieux, euh, surtout l'or. Mais l'or euh, est en consolidation encore et euh, est-ce que l'or va reprendre du service bientôt? Euh, je Penserais bien que oui je vous ferai pas de pronostic. Tout simplement, ce que je veux faire ce matin, c'est regarder justement la déclaration de Janet Yellen qui dit que dans le fond, on devrait ben, le plan de relance de Biden est là. On injecte en ce moment et c'est pas dit. On peut le constater sur certains médias, c'est 120 milliards par semaine, je crois ni vu ni connu on injecte ça, la banque centrale injecte ça et comme vous savez, Janet et Hélène c'est l'ancienne présidente de la banque centrale aux États-Unis et maintenant elle est euh, euh, au secrétaire du Trésor américain, elle est le secrétaire du Trésor américain, donc euh, elle tient les clé euh, de la bourse au niveau du gouvernement Biden donc elle a, euh, elle, elle a la même philosophie que euh, bon, on dit Donald Trump lorsqu'il était là, Joe Biden et euh, Jerome Powell, c'est de mettre encore plus, de placer encore plus d'argent dans le système qui fait en sorte que les riches deviennent plus riches, on va aller voir une, une vidéo, un, un clip là-dessus donc Janet Yellen euh, dit qu'il faut encore plus de mesures de relance pour euh, repartir le plein emploi et pourtant euh, les files euh, d'attente de, devant les, euh, euh, les œuvres de charité euh, s'allongent aux États-Unis parce que les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, l'inflation euh, oui, euh, commence à se faire voir un peu partout et je vais vous montrer un graphique aussi on commence à voir cette réalité là je... Je sais pas jusqu'à où l'inflation va aller, mais oui, les prix commencent à grimper parce que, dû au coronavirus, on a brisé les chaînes de production et aussi, il y a plusieurs euh, commerces qui euh, ont été détruits, qui vont continuer de l'aider cet oui. hiver, fin de l'hiver, au printemps. Euh, ça va se poursuivre et euh, on essaie de maintenir artificiellement cette économie-là. Euh, au lieu de donner directement au peuple, oui, on a donné un peu d'argent au peuple. mais C'est euh, tout ce qui est actif, euh, surtout euh, les les entreprises de technologie qui profitent pleinement de euh, cette euh, in injection monétaire qui se perpétue encore. Donc, euh, ça se trouve être l'article que j'ai placé sur mon site, je crois, oui. Euh, et pendant ce temps-là, euh, oui, euh, on a eu, une depuis mars, c'est sûr que l'emploi au niveau des États-Unis a reparti un peu, mais euh, les, euh, on a beaucoup beaucoup de demandes de chômage qui est revenu donc euh, 861 000 Américains supplémentaires ont demandé des prestations de chômage aux États-Unis. Donc, ça va pas si bien que ça au niveau du chômage. On a essayé de reprendre un peu en pensant que tout allait bien, mais non, la seule solution qu'on fait, et on veut le faire encore, comme je vous ai dit, Jeannette et Hélène le disent, euh, Joe Biden, euh, ben, c'est euh, 2000 milliards là, qui injecte, c'est signé, presque signé, euh, et euh, tout ça est, est bien entendu, euh, tributaire de la masse monétaire, comme vous le savez, euh, la masse monétaire, euh, euh, ça, ça se trouve être M2, qui se trouve être l'ensemble des masses monétaires euh, euh, totales, donc, euh, c'est carrément tributaire de ça, parce qu'on injecte de l'argent dans le système, les actifs deviennent de plus en plus soufflés, et euh, on est loin de, de terminer cet exercice-là, on a commencé en 2020, ici si on le voit très très bien, et on continue à le faire allègrement, et je ne pense pas que ça va se terminer de si tôt, et euh, ça, ça se trouve être la masse monétaire M2, en passant sur mon site, vous avez j'ai mis les, les graphiques, là, euh, tout simplement, vous pouvez les trouver un peu partout, mais je les ai mis là d'une manière pratique, et ce qui est inquiétant aussi, c'est la masse monétaire M1 qui se trouve être plus notre argent de poche, ou toutes nos, nos valeurs qu'on a dans les banques, et tout ça, de manière individuelle. Euh, là aussi, ça continue de s'accumuler. Donc, il y a moins d'argent qui roule dans le système. Comme je vous ai dit souvent, au niveau du... Euh, euh, de la vélocité de la monnaie. La monnaie euh, ne vire plus dans le système. Donc, euh, c'est ça, l'argent continue à s'accumuler dans les comptes bancaires et ne vire plus dans le système dû au fait, c'est sûr, que tout est paralysé, mais aussi il y a aussi une question de, euh, de crainte pour l'avenir. Euh, ce qu'on fait, on s'assoit à, à la maison et on, on a changé nos modes de consommation. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on on achète des actions via notre plateforme, tout simplement, euh, de trading, ou peu importe, là, plateforme euh, courtier à escompte. Là, donc, on fait nos propres choix, on a des sous supplémentaires, on achète des actions, et on garde le reste euh, comme sécurité pour l'avenir. Euh, c'est ce qui se passe en ce moment. Et, euh, bon, c'est ça. Ça se trouve être, vous avez vu, masse euh, monétaire M1, M2, et maintenant, ben, c'est la dette publique qui ne fait que gonfler, c'est normal. La dette publique... Euh, euh, les gouvernements américains euh, s'endettent de plus en plus. Au niveau du Canada, c'est la même chose. Et on va continuer à le faire, Christian Freeland l'a dit. Euh, donc, euh, masse monétaire continue à augmenter. Euh, on va aller voir aussi, avant d'aller voir le taux de 10 ans. ça, ça se trouve être les excédents ou déficits euh, fédéral-U.S. américains. Donc, euh, on a un budget euh, annuel. Et là, euh, soit qu'on... On augmente, on a des excédents à la fin. Je pense que avec Clinton en 2000, 1998-1999-2000, qu'on a eu les derniers excédents monétaires. Oui, c'est ça, on le voit très, très bien ici, là, avec Clinton. Ensuite, on est tombé dans la déringolade avec Bush, avec Obama, et on n'a pas arrêté. Trump et Biden. Maintenant, on a changé complètement de cap. C'est la dernière fois qu'on a eu euh, des très bons excédents, même en l'an 2000. Mais euh, c'était soufflé quand même. Mais là, on est tombé vraiment dans des déficits qui continuent à se perpétuer euh, d'une manière euh, continuelle. Et on a le taux 10 ans qui a rebondi. Euh, et on va le voir un peu sur les autres graphiques. Là. Vous voyez que le taux, euh, le petit rebond qu'on a fait, euh, c'est ça ici. On est rendu à 1.30, là on a 1.29 là-dessus, mais c'est 1.30. On va peut-être aller voir tout à l'heure. Et euh, depuis la pandémie, euh, ils se sont gavés comme jamais je l'ai mis sur mon site. Ils ont accumulé sur le site, euh, mon site boursetechnique.com. ils ont accumulé cumulé ensemble plus de 300 000 milliards de dollars. Vo voilà nos amis, euh, on voit ici Ma euh, Mike Zugenberg. On voit ici, ben, Elon Musk, euh, Amazon, Jeff Bezos, euh, euh, Michael Bloomberg, je crois. On, on a tous nos milliardaires américains, euh, dans presque Warren Buffett, dans presque tous les États américains qui, depuis mars, ont, ont, ont vraiment gonflé euh, leur capital, euh, plus de 300 milliards de dollars, Bien, on sait c'est à cause de quoi. C'est tout simplement à cause de l'injection monétaire. Euh, les petits ou même les gros ont acheté des actions, ce qui a fait en sorte que tout a gonflé et on se retrouve avec des, des riches encore plus riches et des classes moyennes qui vont se faire... Euh, euh, taxés pour ça, pour euh, être punis d'avoir euh, euh, été euh, les victimes du, de la, de, du coronavirus et en plus euh, d'avoir été victimes euh, de la fermeture de leurs petites entreprises. Dans le futur, ils vont être punis, on va augmenter les taxes et c'est eux qui vont payer pour aider aux élites de ce monde à encore être plus riches dans le futur. C'est triste ce que je dis, mais c'est la réalité. Et on a ici euh, justement la dette due au COVID. Est-ce qu'il fallait intervenir? Oui, absolument, parce que dans le fond, euh, le, le COVID euh, a, a quand même bouleversé euh, beaucoup de choses au commencement et ensuite, on a, à mon avis, euh, euh, probablement euh, été trop loin dans les, les fermetures. On, on avait déjà euh, beaucoup, beaucoup de mesures qui ont fait en sorte qu'on puisse... Euh, euh, les ben, La distanciation, les masques, même si je n'étais pas trop d'accord, j'ai toujours porté mon masque, comme je vous ai dit. Euh, donc, on a eu des mesures qui ont été euh, quand même positives pour faire en sorte que ça se propage pas. Mais ce qu'on a fait c'est qu'on a continué à, à fesser sur le clou pour détruire les petites entreprises. Et comme je vous dis, euh, ce que ça a fait, tout simplement, c'est augmenter les dettes. Et on voit ici que les dettes ont explosé. Et c'est pas nouveau, là, on le sait très, très bien. Si vous me suivez, ça fait longtemps, euh, C'est pas quelque chose de nouveau. Les dettes étaient déjà en, en croissance. Et tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à euh, augmenter les dettes. Et euh, ça, ça se trouve justement, bon on a le disant ici, le petit rebond, euh, ben, le rebond qu'on a connu, là, euh, mais on a euh, euh, quand même, euh, le Standard Poor' est en montée euh, constante et plusieurs craignent que l'inflation euh, s'en vient. Eh bien, oui, l'inflation, oh, je pense que je l'avais je je pensais que l'avais mis, inflation, on va aller le voir rapidement, oui, il y a une augmentation de l'inflation. Euh, euh, regardez ici, on a euh, une augmentation de l'inflation, on le voit très bien. Euh, C'est sûr qu'on était à 2,8%. C'est euh, dû au fait que la chaîne de production a été brisée et aussi euh, dû au fait qu'on a, ben, chaîne de production on a paralysé l'économie et il y a beaucoup de secteurs qui euh, sont, euh, euh, qui ont été détruits. Donc, euh, on a de la misère à à faire en sorte de fournir ce qu'on peut à certains secteurs. Donc, ça crée de l'inflation. Euh, on va continuer nos graphiques parce que je voudrais aller terminer avec l'argent, surtout l'or et l'argent. Donc, on se trouve ici à avoir le taux d'intérêt qui... « Fed Fund Rate euh, » de, de 1982 à présent. Et euh, on est loin, même si on a le taux de 10 ans qui monte, certains croient que l'inflation va gonfler vraiment d'une manière importante, alors on devrait avoir une pression pour monter les taux d'intérêt. Moi, je ne pense pas que la Fed, même si on a le 10 ans qui monte, euh, qui, ça met une pression pour monter les taux d'intérêt, je ne pense pas que la Fed va intervenir. Euh, Jérôme Powell le dit euh, « pas avant 2023 ». Euh, donc, euh, c'est ça. La, la réalité est que euh, je pense que les taux d'intérêt, euh, je parle hypothécaire, euh, 30 ans, ben, euh, plus les, les taux d'intérêt directeurs et les grandes banques, euh, les centres financiers ne pourront pas monter les taux d'intérêt. Ça pourrait propulser certaines encore euh, certains désastres dans le, le, le, les entreprises et euh, sur euh, la planète financière. Donc, euh, ici, ça se trouve être... Euh, euh, bon, c'est sur l'intérêt via l'inflation et euh, 300 average d'inflation on a monté comme je vous ai montré ici le taux d'inflation mais dans le réel si on regarde à long, -long terme, si j'ai pas le graphique long terme, eh bien euh, non on est euh, on n'a pas l'inflation qu'on avait en 1980 ou Volker a été obligé d'augmenter les taux d'intérêt en fou. Et pour euh, avant de terminer, on va parler justement de la tulipomania rapidement. La tulipomania, vous avez probablement lu l'histoire. C'est euh, l'histoire de bulbes euh, de tulipes euh, où c'est devenu euh, une folie euh, où on ne voyait plus clair et on est allé euh, acheter justement ces fameuses bulbes de tulipes à des prix de fou. On vendait une maison pour une bulbe de tulipe. et euh, là, on en est rendu euh, à ça avec plusieurs actions, dont je peux vous, ben GameStop, on va aller voir euh, tout de suite après le graphique, euh, Elon Musk, son entreprise d'automobile, Tesla, c'est une entreprise d'automobile, euh, électrique, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui s'en viennent euh, fortement, donc Tesla qui a une valorisation euh, qui est époustouflante. Donc, c'est ça. Et la tulipomania, ça nous rappelle justement que cette folie, lorsqu'on est rendu à une folie, on ne voit plus clair. Et lorsque ça se met à dégringoler, ça dégringole raide. Et je ne veux pas... On a le petit graphique ici de la tulipomania. Je ne veux pas dire que ça va dégringoler tout de suite. Et une des raisons pour laquelle ça pourrait se maintenir plus longtemps au niveau du Bitcoin, c'est tout simplement parce que les... les, les les individus perdent confiance dans le dollar américain, vu qu'on imprime à la folie des devises. Donc, euh, rapidement, pour vous rappeler, euh, GameStop, c'est sur euh, un graphique mensuel. Et regardez ce qui est arrivé, tout simplement. Et c'est pas la seule action, plusieurs autres actions. Euh, euh, J'avais Kodak, j'en avais euh, quelques-unes. Donc, euh, on n'ira pas voir ça, mais c'est tout simplement pour vous montrer que ça peut dégringoler rapidement. Euh, on va regarder le Bitcoin. Euh, ah, on est à 55 000. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête vraiment, vraiment pas de monter. Et euh, tout ce qui monte doit redescendre un jour. Et pour l'instant, on, on est en train de dire que le Bitcoin va, pogner, euh, va, va atteindre 3 000, 500 000 et même, certains disent, un million. Euh, ça pourrait arriver avec la spéculation, mais ça n'arrive pas d'un coup. Donc, on va avoir une correction probablement très, très bientôt parce que là, on est parti vraiment dans un schéma de Ponzi très, très, très fort. Et euh, ça, je voulais vous montrer, avant d'aller alors à l'argent, on va aller voir euh, Tesla, justement, qui lui aussi euh, est en euphorie. Et euh, euh, tout simplement, euh, Tesla, c'est un, une entreprise de voitures. On parle pas... Elon Musk, c'est un entrepreneur visionnaire extraordinaire. Mais Tesla est une entreprise de voitures. Et euh, cette entreprise est survalorisée euh, d'une manière euh, indécente. Donc, euh, tout ce qui monte doit redescendre. Et je pense que euh, il va arriver un jour que ça va redescendre. Euh, au niveau euh, de... On va regarder ça rapidement. On va terminer avec ça. Euh, de l'argent. Cette semaine, on a eu quand même une, une, une je dirais pas une continuité là, de, de l'argent parce que dans le fond, ce qui est arrivé avec l'histoire la, la, de GameStop, c'est un peu le d'avoir mis en lumière euh, le, la, que l'argent était dévalué et euh, avoir mis euh, sur le, le tapis euh, que le SLV d'argent, euh, le ETF d'argent, excusez, SLV, un des plus grands SLV, euh, ETF euh, d'argent, a, a vraiment, euh, on a mis en lumière que euh, ce SLV-là, cet ETF-là ETF n'avait pas assez d'argent physique pour l'appuyer. Et c'est la même chose au, au niveau de GLD. Donc, euh, il faudrait absolument euh, que le que ce soit le SLV, GLD d'autres ETF. Et la valeur, euh, qui appuie euh, la valeur de ces ETF-là, euh, c'est de l'argent papier, tout simplement, qui, en fait, ne vaut pas l'argent physique, comme l'or papier ne vaut pas l'or physique. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'argent physique, euh, « silver », vraiment, qui est euh, transigé au niveau de euh, des futurs, euh, pourrait exploser et euh, à long terme je vois, je vois tout simplement que l'argent euh, va, bah, va poursuivre sa course tout simplement et euh, il faudrait absolument qu'on on, on a déjà cassé ici euh, euh, cette petite rési on avait cassé ici cette résistance voyez, j'avais mis le... Ça, c'était une résistance importante. On a cassé celle-ci aussi, cette résistance-là. Et là, il euh, faudrait qu'on casse euh, le 35, 38, 40 dollars Et peut-être qu'on là, on aurait un rebond. Je pense que le prochain mouvement irait vers les 36, 37, 38 dollars dans ces coins-là, là, euh, près des sommets ici. Et euh, plus tard, euh, dans quelques mois, que je dirais peut-être quelques années, mais quelques mois au moins, on pourrait atteindre euh, facilement, dépasser le 40-50 euh, euh, La raison pour laquelle je dis ça, c'est que le métal-argent se fait de plus en plus rare. On a moins dans, dans moins en euh, moins de, de mines où on peut trouver de l'argent facilement. Euh, donc, euh, il va y avoir plusieurs euh, petites minières qui vont... Euh, commencer leurs exploitations euh, euh, dans euh, très bientôt, parce que dans le fond, on n'a pas le choix, il faut extraire de l'argent pour suffire à la demande du nouveau plan vert, euh, euh, qu'on soit d'accord ou pas, euh, ça va arriver, au niveau des étaux électriques, au niveau du solaire, tout ça, même si on voit ce qui arrive en ce moment en, <rire> au Texas, on veut enlever complètement le pétrole, euh, les panneaux solaires n'ont pas réussi justement à chauffer, euh, suffisamment ou à fournir d'électricité suffisamment pour maintenir un système lorsqu'il, euh, parce que dans le fond, on a eu des températures qui sont de 0, moins, moins 5, même pas moins 10, mais ici au Québec, on est habitué à ça, mais là-bas, euh, tous les tuyaux ont fendu, c'est épouvantable. Donc, pas de pétrole, qu'est-ce qu'on arrive quand il arrive des... En tout cas, c'est une autre histoire, mais quand même, on va continuer quand même dans le plan vert, qui fait en sorte que l'argent va continuer euh, sa montée dans le futur. Euh, c'est sûr. Donc, euh, je dis que à, à AG, euh, qui se trouve être First Majestic, va continuer sa montée. Et cette semaine, euh, euh, a continué sa montée tranquillement. Ici, on a eu la petite spé spéculation de GameStop, mais euh, le Silver euh, euh, First Majestic est à, en hausse. Pan-American Silver, c'est la même chose. Plusieurs autres euh, euh, actions dans le silver. Et au niveau de l'or, on est encore en consolidation. Euh, comme je vous dis, euh, il faut regarder le long terme. Euh, la game n'est pas finie et l'impression monétaire va se poursuivre. Donc il faudra voir comment euh, tout ce scénario va se terminer. Mais les bulles gonflent, gonflent, gonflent et à un certain moment donné, il va falloir que le marché puisse connaître une correction